Une dernière chose, Edna. Oui, je t'écoute. Je peux compter sur toi, hein Pour ce que je t'ai demandé. Le tunnel Oui, je connais bien les tenanciers du renard. Je t'en voudrais ça. Et attends mon message. Ça sera pour bientôt. Porte-toi bien d'ici là. Oui, maman. Bon, et eh ben, santé, moi-même. <rire> eh bien, Camilla, qu'as-tu Oh mon dieu Shred, c'est toi Je n'avais pas de nouvelles de Victor et Emma, et avec l'inondation, j'ai cru que... Ils sont tous noyés. Chut, chut, ne parle pas trop, je vais faire bouillir de l'eau. Edna. Oui Ils ont fait leur temps. Il faut se tourner vers les autres maintenant. Tu en es sûre Mais Camilla, et... Oui. Ils doivent voir la vérité. Nous ne devons pas intervenir. Edna. Tu ne dois pas aller les chercher après le tunnel. Sa magnificence, le duc Évrard dos Santos, juriste du premier ordre des hommes de Bourgade. Les accusés Camilla, Nizère et Azebierne, citoyens de leur état, dont deux battus du soin des extérieurs. Mes amis nous avons tous droit à un procès équitable. Je suis sûr que vous le comprenez. Alors ne dérangez pas la séance, je vous prie. Bien. Accusé. Lorsque je dirai votre nom, vous vous présenterez à la barre et devrez répondre des accusations qui pèsent contre vous. Nous allons commencer par vous, Camilla Birne. Camilla Tegvana Byrne, née Shelova. Vous êtes accusé d'avoir caché et aidé les accusés Nizer et Azébirne lors de leur cavale contre les forces du magistère. Avouez-vous avoir effectué ces actions Je l'avoue. Bien, bien. Mais vous êtes une bourgadienne d'origine, et ce depuis des générations. Comment justifiez-vous votre attitude rebelle envers vos pères qui vous ont nourri, élevé et transmis leur foi en le temps Je n'ai rien à dire. J'ai simplement voulu aider mes enfants. Et que je sache, il n'est pas rare de trouver des familles de souche bourgadiennes dans cette cité. Pour la bonne raison que tel des rats, la varmine se reproduit très vite. Vous venez de signer votre arrêt, Camilla. Il avait de toute façon été décidé bien avant ce simulacre de procès. Qu'on en finisse. On se calme dans la salle. Bien Niser Edmond Byrne. Vous êtes accusé d'avoir quitté votre école moyenne en cours d'année, d'avoir fui la police urbaine, d'avoir fait partie du quartier de Deep et d'avoir trafiqué du temps, d'avoir violenté un homme du premier ordre qui ne désire pas que l'on révèle son nom, d'avoir violenté et tué de sang-froid un homme du troisième ordre, James Broteus Corr. Et enfin, d'avoir tenté de fuir l'autorité bourgadienne en sortant des murs d'enceinte. Reconnaissez-vous avoir commis tous ces actes Oui. Vous en répondrez donc devant la justice. Je ne suis-je pas censé être devant elle C'est étrange. Où est-elle donc Justice Justice oh, J'oubliais. Elle est comme la liberté entre ces murs, toute relative. On se calme.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 Reconnaissez-vous avoir commis tous ces actes Oui. Il me semble cependant que tout ce que j'ai pu faire n'est rien face à ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû commencer par tuer le magistère. Le système est pourri de l'intérieur et pour atteindre l'intérieur, il faut découper le sommet. Et après seulement on constate l'ampleur des dégâts. Pourquoi n'y aurait-il qu'une seule vision du temps Pourquoi en imposer une Pourquoi ne pas simplement laisser le peuple vivre où il le souhaite sans lui imposer de cadre ou de marque Si vous ne comprenez pas qu'on vous ment après tout ça... Je crains pour vous qu'il ne soit trop tard. Vous avez été bien formaté. La cour va à présent pouvoir se retirer pour délibérer. Je m'appelle Belge Cumont. Je serai votre avocate. La deuxième partie du procès va commencer et vous aurez besoin de moi. Ne nous prenez pas pour des idiots. Nous avons bien compris que tout ce procès n'est qu'une mascarade. Ne vous donnez pas cette peine. Il vous faut une défense. Vous êtes des hommes, n'est-ce pas Une bonne défense. Vous n'avez rien à me donner Pourquoi pas... Allez vous faire voir. Nous n'avons pas besoin d'une infiltrée. Très bien. Pourquoi pensez-vous que je me donne autant de mal Allez-y, cherchez. Parce qu'on vous l'a ordonné avec un moyen de pression C'est proche, mais pas tout à fait cela. Parce que s'il n'y a pas de défense, l'attaque paraîtra fade. L'image du majesteur en sera ternie. Nous devons gagner avec l'éclat qui nous revient. Avec brio avec panache. Le peuple doit y croire. Bien. Alors, par quoi commençons-nous C'était il y a très très longtemps. Même avant que tu rencontres maman <rire> Oui, oui, c'était bien avant. Avant que l'Empaduris soit construit Oui. Mais vous êtes terrible, vous voulez mon histoire, oui ou non Oui Bon. Il y a bien longtemps, il y avait deux jumeaux, comme vous. Un garçon et une fille. Ils étaient opposés pour tout. L'un disait blanc, l'autre disait noir l'un disait haut, l'autre disait bas, l'un disait ordre, l'autre disait chaos. Et un jour, ils furent grands. Tout naturellement, ils se postèrent aux deux extrémités du continent, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Et ils fondèrent deux villes que tout oppose. Lesquelles Vous avez deviné Je sais Moi aussi Et oui, c'était Pamplona, la ville du hasard, et Bourgade, la ville de l'ordre. Le deuxième frère, celui de Bourgade, était très jaloux de son frère depuis longtemps. Il voulait savoir ce que son frère faisait, si sa ville était mieux bâtie que la sienne, si elle était plus avancée en matière de culture et de sciences, si elle possédait assez de ressources, et enfin, si sa population y était heureuse. Mais l'autre frère, il était mieux Tu vas voir. Alors le frère de Bourgade s'est mis à demander des impôts aux habitants de sa ville pour construire une gigantesque tour qui permettrait de voir jusqu'à Pamplona sans avoir à s'y rendre. Sur cette tour, il fit graver le nom de la ville, et aussi installer une gigantesque horloge. Il fit proclamer que le temps serait leur nouveau maître, puisqu'il est intrinsèquement lié à la discipline. Ça veut dire quoi, intrinsèquement C'est peut-être un peu compliqué, c'est vrai. Vous avez compris ce que j'ai raconté ou pas Oui, moi j'ai compris Moi aussi, alors <rire> Vous faites comme les jumeaux. Je ne veux pas que vous deveniez comme eux. On ne deviendra, deviendra pas, pas comme, comme eux, eux. On, on est, est trop intelligents <rire> Et après Ah oui. Le temps est lié à la discipline et à l'efficacité. Quand tu fais une action rapidement, c'est efficace. Et c'est en général parce que tu t'es organisé de telle sorte que tu puisses faire ton action dans les meilleures conditions possibles. Bref, donc le jumeau de Bourgade a construit sa tour, et mis un système en place de dénombrage de temps, pour que chacun soit efficace et sache quand se rencontrer. Au début les gens étaient assez contents, mais peu à peu, ils ont commencé à trouver ça pesant. Chaque gong résonnait à leurs oreilles comme autant de rappels que leur liberté était compromise. Alors certains quittèrent la ville, et rallièrent Pamplona. Suivant leur exemple, de plus en plus de bourgadiens fuirent le système de la tour horloge. Mais le frère de Bourgade ne pouvait s'avouer vaincu par le frère de Pamplona, il fit donc construire une immense muraille autour de la ville, soi-disant pour la protéger d'attaques. Mais en vérité, il s'agissait d'empêcher la fuite toujours plus importante des habitants vers l'est, et de peu à peu installer dans les mémoires un mythe, celui de Pamplona. Une ville par-delà le sable d'or qui aurait un temps anarchique, et où le chaos régnerait, et petit à petit, cette légende s'est installée comme une vérité totale. Mais maintenant, vous savez la vérité. C'était pas une histoire, papa Si on vous le demande, c'en était une.